Moi, c'est Nicolas, j'ai été invité à lire quelques mots ce soir. Et, euh, donc, je suis enseignant-chercheur à l'université depuis la rentrée. Donc, je ne suis pas un spécialiste de Nantes, mais euh, j'ai deux, trois éléments à vous proposer suite à la lecture du travail déjà réalisé. Merci. Alors, ce qu'on s'est dit euh, jusqu'ici sur euh, ménagement de la ville, euh, d'abord, on, on a identifié plusieurs enjeux. Euh, sur ce qu'on avait envie de porter aussi comme, euh, comme message politique. Euh, donc d'abord euh, une volonté de vivre dans une ville écologiste. Euh, écologiste d'abord dans le fait de ne pas prendre la nature juste comme euh, un, un moyen et, et, et comme euh, des objets utiles ou inutiles. Euh, donc un respect de la nature, mais plus que ça, aussi une écologie, euh, une écologie populaire, donc euh, une convivialité et une inclusion aussi euh, de, de tout le monde. Euh, un égal droit à faire la ville, donc euh, à façonner la ville. Et il nous semble qu'aujourd'hui, ce droit à la ville, euh, il n'existe pas pour euh, toutes et tous, parce que c'est beaucoup des promoteurs immobiliers qui façonnent la ville, c'est beaucoup euh, les pouvoirs publics qui façonnent la ville, même s'ils disent qu'ils font de la concertation, euh, on est quand même très nombreuses et très nombreux à se sentir floués euh, par euh, ces concertations. Ce qui va donc avec l'autre point, c'est euh, faire en sorte qu'on ait une réelle information sur la fabrique de la ville. Aujourd'hui, la fabrique de la ville, ça paraît une sorte de boîte noire, une espèce d'usine où on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Très Et la, fa la fabrique de la ville se fait très, très loin de. très très loin de nous et sur des temps très longs aussi que peut-être que c'est des enjeux très complexes, etc., mais dont on, a, on aimerait pouvoir se saisir déjà en ayant accès à une information suffisante. Euh, on essaye de questionner euh, la politique d'attractivité euh, qui est menée par la ville. Donc, euh, ce qui nous semble aujourd'hui, c'est que l'esprit dans lequel la ville... Ce fait, c'est autour de l'attractivité. C'est un maître mot qui revient absolument pour tout et qui est polysémique et qui est utilisé dans beaucoup de sens du terme. Mais la plupart du temps, c'est quand même l'attractivité économique dont on parle. Et donc, tout à l'heure, on parlait de la, de, de la culture, par exemple. C'est une culture qui est mise au service de l'attractivité économique. C'est une, euh, une qualité de vie euh, qui est mise au service de l'attractivité économique, etc., etc. Au contraire, on dans une ville qui soit conviviale et vivante, vivante dans tous les quartiers nantais, parce qu'aujourd'hui, il y a une concentration des activités qui se font dans, qui est dans le centre-ville. Mais dès qu'on va dans des quartiers plus périphériques, eh ben, il y a beaucoup moins de, beaucoup moins de vie. Euh, beaucoup de gens euh, s'en plaignent. Euh, et ensuite il y a un enjeu assez important pour nous qui est de ménager plutôt qu'aménager c'est à dire que de ménager dans le sens de prendre soin de la ville de prendre soin de l'existant plutôt que de faire, de concentrer l'argent et l'énergie dans des énormes projets qui souvent euh, sont inutiles euh, des énormes projets euh, qui sont pensés vus d'en haut euh, avec euh, on a un plan de la ville et puis on décide là on va mettre. <coughs> Etc. On décide des grands équipements publics, mais on la pense on loupe pas suffisamment au plus, près, au plus près des habitants, à une taille humaine, à une taille, à une taille de quartier. <coughs> Ce que je ne vous ai pas dit, c'est l'objectif de cette enquête, euh, c'est de comprendre dans quel esprit, euh, sous quelle doctrine, on pourrait dire, la ville se fait aujourd'hui, et dans quel esprit elle pourrait se faire demain. Euh, donc il y a plusieurs... Euh, je ne veux pas... Dans, dans, comment elle se fait aujourd'hui, globalement, c'est ce que je dis Donc, sur l'attractivité, euh, autour de l'attractivité, Johanna Roland s'est fait, fait élire avec euh, pour ambition de hisser euh, Nantes au rang des grandes métropoles euh, européennes. International. Et donc, on a des, des politiques euh, bah, très, généreuses, euh, très généreuses pour les entreprises, beaucoup moins pour d'autres personnes. Euh, un marketing territorial pour attirer aussi ben, de, de, de nouveaux habitants euh, qui sont donc plutôt une main d'œuvre qualifiée, qui répondent donc euh, aux besoins de main d'œuvre des entreprises qu'on attire, qui sont plutôt dans le domaine tertiaire. Euh, on essaye de devenir un pôle touristique international, donc avec, euh, on a développé les machines de l'île en disant que c'était des œuvres d'art, on en a fait un peu des parcs d'attractions. Euh, et euh, on, en a fait, on a fait quand même de l'éléphant l'emblème de cette ville maintenant il y a l'arbre héron qui se développe où il y a beaucoup de choses donc, qui se font pour le touriste le, le voyage allemand qui peut être en programmation un peu donc euh, c'est pour ça qu'on parle de ville spectacle en fait on met en scène un certain nombre de, de choses on met en scène la convivialité, on met en scène la surprise etc mais en fait ce qu'on fait taire de plus en plus c'est le désordre de la... De la vie, de le désordre de la vie populaire, où on, on, on exclut de plus en plus des habitants, euh, les habitants les, et les habitantes les plus pauvres se sentent exclus de plus en plus du centre-ville, euh, on est en train même de... de, de potentiellement le marché de la petite Hollande, qui est le seul marché populaire en centre-ville, va disparaître, donc on, on met de côté vraiment cette vie euh, populaire et peut-être désordonnée qui, qui dérange. Euh, et puis donc on fait des espaces publics très lisses euh, très aseptisés euh, et qui coûtent très cher et euh, parce que et comme ils coûtent très cher on doit les financer notamment en vendant certains euh, espaces publics euh, le plus bel exemple je trouve actuellement c'est le square Florio on a vendu le square Florio pour financer euh, la coulée verte là qui part de la gare jusqu'à qui fait tout le quai de la fosse euh, on l'a vendu pour que ça devienne donc un, un immeuble de un immeuble de verre qui abritera Uniqlo donc une marque de prêt-à-porter japonaise. Euh, voilà ça. Donc les impacts. les impacts donc c'est surtout sur le logement. Donc la dernière fois on a beaucoup parlé du, du logement avec Philippe du, du Dal. Euh, c'est qu'il y a des logements qui augmentent de. Ouais, c'est moi qui ai dit tout à l'heure qu'il fallait. la Ça va les gars, tenez hein. vous euh, Donc euh, oui, sur le logement, avec des logements qui sont de plus en plus chers, le, le, le prix de location comme le prix euh, enfin de, de, de, de vente. Quoi. Euh, et puis il y a aussi tout un sujet sur la rénovation urbaine qui se passe donc, dans, les quartiers, euh, dans les quartiers populaires où au nom d'une mixité sociale qui ferait consensus, en fait on construit des logements euh, qui sont beaucoup plus chers, euh, soit des logements en location plus chers, soit des, des logements euh, privés euh, plus chers pour attirer donc, une, classe moyenne, une classe moyenne pour faire de la mixité, mais cette mixité sociale elle ne se fait jamais dans l'autre se sens. Et malheureusement, l'impact que ça a, c'est une gentrification de beaucoup de, quartiers, de beaucoup de quartiers populaires. Voilà, donc on a un peu l'impression que c'est une ville qui de plus en plus se fait sans et parfois contre ses habitants et qui en plus enfin, ne répond pas du tout aux enjeux écologiques. Euh, sur les sources enfin, sur les sources d'inspiration, je ne veux pas trop en dire, mais plutôt sur les propositions que je j'essaie euh, d'aller vite... Euh, donc on a, il y a quelques axes, qu'on a. Qu a l'esprit dans lequel on aimerait penser à la ville c'est plutôt autour des communs donc euh, cette chose de prendre soin et de, de faire en sorte que les usagers, les usagères euh, d'objets de la ville, de quartiers de la ville, eh ben, euh, prennent soin de leur quartier mais aussi du coup aient un, un droit de regard sur ce qui se passe dans leur quartier et qu'ils puissent décider aussi de ce qui se passe. Euh, on pense qu'il faut ouvrir des espaces de discussion conflictuelle sur la ville. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une sorte de consensus mou et généralisé où on, ne, on refuse de politiser certains enjeux sur la ville pour éviter de faire, de faire irruption et de... de, de, de on ne veut pas créer de conflits, quoi, pour que ce soit suffisamment, suffisamment lisse. Euh, euh, donc voilà, il y a notamment ce qui s'était fait à, à Roubaix sur les ateliers populaires d'urbanisme, par exemple. Euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais c'est... Euh, euh, à Roubaix, quand il y a eu un projet de rénovation, de rénovation urbaine, il y a des architectes qui sont mis à disposition des gens, pour, non pas pour faire à la place d'eux, mais pour les aider, euh, et pour les aider à lutter et à, et à faire un contre-projet euh, pour, euh, leur, pour leur, la rénovation de, de leur quartier. Donc euh, c'est faire en sorte qu'il de, de... y a plein de rénovations de quartiers en ce moment, il se passe il y, a, il y a des grands trous béants dans la ville, euh, c'est peut-être faire en sorte de politiser ces questions, d'en de, parler, de faire émerger le débat, et faire en sorte que les gens qui se sentent le moins armés pour, euh, pour monter au créneau puissent le faire. Mm -hmm. Par politisation politisatio en enjeu, tu parles d'être de, de, de, bon, en partie, par exemple les socialistes sont partisans pour X et les verts sont contre, c'est ces genres de politisation. Non, non, pas la politisation euh, au sens euh, partisan, enfin des partis politiques, mais euh, c'est-à-dire. En euh, euh, des actions menées euh, Sur le débat, notamment, qu'il y, qu y ait des positionnements euh, clairs, sur, euh, que les gens puissent dire euh, je ne suis pas d'accord avec ça. Euh, euh, si Aujourd'hui, on dépolitise des enjeux en disant bah oui, mais techniquement, on a besoin de ce bâtiment-là euh, on l'explique avec un vocabulaire très euh, technocratique. Euh, euh, et avec des raisons euh, purement rationnelles. Et en fait, c'est non. Dire que ces choix-là, ils sont faits euh, selon, une logique et une idée, selon une logique politique et selon une certaine idéologie, et de montrer en fait, euh, de, de montrer déjà l'idéologie, euh, pourquoi est-ce que la ville se fait aujourd'hui. On peut même enfin. dire une vision de la société. Enfin, oui, c'est ça. Et euh, d'opposer une autre vision euh, politique au sens noble, hein. donc d'opposer oui. une autre vision de la société, euh, et de remettre en question certains projets, notamment mmh. l'attractivité, parce qu'en gros, globalement aujourd'hui, on nous dit bah, si on arrête la politique d'attractivité, tout s'écroule, quoi. C'est un peu ce qu'on nous dit. Mmh. Tout s'écroule, tout le monde va être au chômage, euh, c'est ça que vous voulez, mmh. que les gens y soient dans la misère. Au-delà de ça, rien ne va ou rien ne vaut. Parce que justement, ça fait du pognon, ça fait de la communication, ça fait du marketing, ça fait des hôtels 5 étoiles, ça fait plus d'avions, ça fait plus de touristes, ça fait plus de sous, voilà. plus, plus de ruissellement. C'est magnifique. Du coup c'est pour démonter aussi oui. ces choses-là. Euh, donc prendre soin de l'existence dont je parlais, ménager aussi des espaces de rencontre dans chaque micro-quartier pour retisser du lien social, remettre de la convivialité dans les quartiers, dans les, mi les micro-quartiers, euh, faire la ville avec les gens, donc là il y a tout un enjeu de donner plus de pouvoir aux communautés, de redéfinir peut-être le rôle de la mairie, plus comme une instance régulatrice, euh, plus comme un, un arbitre en fait. Euh, qui parlait de renoncer à programmer, la... renoncer à programmer la ville, arrêter de faire des plans sur, sur plusieurs années, euh, de, de gros équipements publics, de gros, euh, voilà, de gros projets, de gros projets pour la ville. Euh... Voilà, garder aussi des espaces, ça veut aussi dire arrêter de vouloir retirer, détruire toutes les friches, tous les espaces de respiration dans la ville pour mettre un nouveau service ou des nouveaux bureaux ou même des nouveaux logements. C'est laisser des, garder des respirations aussi dans la ville. Euh, voilà, et puis après, il y a tout un plan donc, euh, sur le logement. On a parlé la dernière fois d'encadrement de, des, des loyers, ce qui est aujourd'hui possible à l'échelle d'une commune avec euh, la loi allemande si je ne m'abuse, de lutter contre la spéculation immobilière. Donc là, il y a notamment de la création de communs urbains à travers des coopératives immobilières. L'habitat participatif. Euh, il y a aussi l'habitat participatif. Le type, oui, mais c'est le fait de, de, de décorréler aussi, euh, il y a des exemples comme le Community and Trust, les coopératives et les liens, qui est de décorréler en fait le bâti et euh, le, le, le foncier, euh, et de faire en sorte que sur le foncier, par exemple, il y a des baux systématiques très très longs, euh, octroyés par la mairie, pour faire en sorte que euh, le foncier n'augmente ne, ne, ne, pas, euh, et à travers une logique de coopérative, euh, le bâti pourrait ne pas augmenter aussi, c'est bien C'est ça tu es, es propriétaire de parc de la coopérative et tu n'es pas propriétaire de ton habitant, mmh. euh, de son habitat ça. Et justement, il y a des causes antispéculatives qui sont associées à cette notion d'habitat participatif qui sont très intéressantes pour éviter cette spéculation permanente. Hein. Juste. Voilà, je pense que j'ai à peu près fini. Désolé si j'ai été trop long. Ah non, non, c'était ça. Nicolas, je te propose de prendre la. Une...